En utilisant la machine virtuelle de Soclip, j'ai simulé la plateforme de tutoriel Zero. Il contient un processeur MIPS32, une mémoire cache, un bus de communication, une RAM et une interface de communication TTY. Le code de la plateforme est le suivant. Le plateforme est décrite en Python. Voici, on a déclaré une, une mémoire cache qui intègre un, un instruction set simulator qui simule le MIPS32. Voilà, c'est le VCI RAM, RAM qui simule la RAM. Et tu vois, la labus VGMM et un ELF file loader qui monte notre application embarquée dans le processeur X32 maintenant on passe au code de la plateforme ce sont les includes de système C et les, les des bibliothèques de sophiles. On a créé le mapping euh, table qui décrit la segmentation de la RAM. Ensuite, on a défini les signaux. Ils vont être utilisés pour le nexus entre les différentes composants. Puis on a euh, instancié les composants. Voilà, c'est la mémoire cache, le load et le TTY, le VCI C'est la buse de communication. Après, on a défini la netlist qui interconnecte les différentes composants. Par exemple, la mémoire cache, le CLK, le clock de la mémoire cache, prend le signal euh, du clock, signal CLK. Et enfin, on lance la simulation. System c start, return, exit, success. Dans bon, le systèmeC main, on essaie de exécuter la fonction, euh, -bas main. Car tout le codage de, car tout le codage du plateforme est fait dans la, la fonction tirer bas main. Maintenant, on tire. L'objectif de l'application embarquée est le suivant. C'est l'affichage de... Ce message, Insert SoClip Tutorial 0, Processor Mips 32 0, is to Say Hello Embedded OS Plus. Il va afficher ce message 701 fois, de 0 jusqu'à 700. Ensuite, il entre dans une boucle de blocage. Voilà, dans une boucle Y, chaque fois, on affiche l'indice du message, I, puis on affiche le message. Et c'est la boucle de blocage. Merci pour votre attention.